Bonsoir à vous tous, bienvenue à ce nouveau numéro de méditation le dimanche à l'écoute. l'Exode. Ainsi parle le Seigneur. Tu n'exploiteras pas l'immigré, tu ne l'opprimeras pas, car vous étiez vous-même des immigrés au pays d'Égypte. Vous n'accablerez pas la veuve et l'orphelin. Si tu les accables et qu'ils crient vers moi, j'écouterai leur cris. Ma colère s'enflammera et je vous ferai périr par l'épée. Vos femmes deviendront veuves et vos fils orphelins. « Si tu prêtes de l'argent à quelqu'un de mon peuple, à un pauvre parmi tes frères, tu n'agiras pas envers lui comme un usurier, tu ne lui imposeras pas d'intérêt. « Si tu prends en gage le manteau de ton prochain, tu lui rendras avant le coucher du soleil. « C'est tout ce qu'il a pour se couvrir, c'est le manteau dont il s'enveloppe, la seule couverture qu'il ait pour dormir. « S'il crie vers moi, je l'écouterai, car moi, je suis compatissant. » I don't know de la lettre de Saint Paul-Apôtre au chapitre 1 verset 5 à 10. Frères, vous savez comment nous nous sommes comportés chez vous pour votre bien. Et vous, vous avez commencé à nous imiter, nous et le Seigneur, en accueillant la parole au milieu de bien et des épreuves avec la joie de l'Esprit Saint. Ainsi, vous êtes devenu un modèle pour tous les croyants de Macédoine et de toute la Grèce. Et ce n'est pas seulement en Macédoine et dans toute la Grèce qu'à partir de chez vous la parole du Seigneur a retenti, Mais la nouvelle de votre foi en Dieu s'est si bien répandue partout que nous n'avons plus rien à en dire. En effet, quand les gens se parlent de nous, ils racontent l'accueil que vous nous avez fait. Ils disent comment vous vous êtes convertis à Dieu en vous détournant des idoles. Vous avez décidé de servir le Dieu vivant et véritable et d'attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité d'entre les morts, Jésus qui nous délivre de la colère qui vient. » Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, les pharisiens, apprenant que Jésus avait fermé la bouche aux Sadducéens, se réunirent. Et l'un d'entre eux, un docteur de la loi, posa une question à Jésus pour le mettre à l'épreuve. Maître, dans la loi, quel est le plus grand commandement Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme. » Et de tout ton esprit. Voilà le grand, le premier commandement. Et le second lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépend toute la loi, ainsi que les prophètes. Chers amis, tout le message dégagé dans le texte biblique de ce dimanche est une invitation à sortir de l'esprit légaliste, un appel à une conversion radicale, car avec Dieu on n'est pas dans le domaine du calcul, on est sous la seule loi de l'amour. Nous avons écouté la voix du Seigneur dans la lecture du livre de l'Exode. Le Seigneur nous lance un ultimatum. Tu n'exploiteras pas l'immigré, tu ne l'opprimeras pas, nous dit-il. Et le Seigneur se présente à nous comme un Dieu compatissant. Dans la seconde lecture, saint Paul se réjouit au sujet d'un Thessalonicien qui accueille la parole. Pour comprendre le message que le Seigneur veut nous transmettre à travers les textes de ce dimanche, il faut dépasser toute leçon de morale. car ce qui est premier, c'est l'alliance entre Dieu et les hommes. Nous vivons dans un monde difficile, un monde manipulé par ses propres filles et fils. Les chrétiens y sont critiqués, tournés en dérision ou persécutés. L'Évangile nous montre que Jésus a beaucoup souffert de ses persécutions. Les chefs religieux se sont mis à le piéger et le dénoncer. Ils cherchent à piéger Jésus avec des questions fermées, des questions auxquelles on ne peut répondre que par oui ou par non. Doit-on payer l'impôt à César C'était le cas de dimanche dernier. Nous l'avons écoutés ou entendu dans l'Évangile. Ils ont échoué. Jésus a eu une réponse tout à fait inattendue, une réponse qui n'entrait pas dans leur logique. Nous avons entendu celle d'aujourd'hui. Un pharisien, un docteur de la loi, posait une dernière question à Jésus afin de les tester. Dans la loi, quel est le plus grand commandement oui, c'est une question importante. Mais ici, c'est un piège pour coincer Jésus. Ses adversaires l'accusent de ne pas respecter la loi de Moïse. Il ne respecte pas le sabbat qui interdit toute activité. Il accueille les pécheurs, il touche les lépreux, il va chez les exclus, il mange avec eux. Tout cela avait été interdit par Dieu dans la loi de Moïse. La question mérite d'être posée, parce que c'est important, car il y avait au moins 600 commandements à respecter. Et les docteurs de la loi, les pharisiens n'arrivaient pas vraiment à les classer, sinon ils les identifiaient par séquence Il y avait des séquences négatives et des séquences positives. Mais où est le plus important? La réponse de Jésus est classique. Elle priorise l'essentiel. Aimer Dieu, nous dit-il, c'est la première des choses, la chose la plus importante, et nous la trouvons dans la Bible, dans le schéma Israël, à travers le livre de, du le livre de Théonome, au chapitre 6, verset 5. Écoute, Israël, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. On croit la question résolue, mais Jésus va plus loin et les interroge sur la vérité de leur attachement à Dieu. Il cite un passage du Lévitique 19, verset 18. « En introduisant la dimension du prochain, tu aimeras ton prochain comme toi-même, commandement second mais indissociable du premier, indispensable qui apporte de la substance. » À la première loi. Ce qui est premier, c'est l'amour et non la loi pour la loi. Tout ce qu'il y a dans la Bible, tout ce qui doit être fait, dépend de ces deux commandements. Cet appel à aimer, à la manière de Jésus nous rejoint, dans un monde dur et violent, un monde malade, contaminé et blessé dans son cœur. C'est dans ce contexte que l'Église se force de rester fidèle au commandement de l'amour de Dieu et du prochain. Elle est partout présente pour annoncer l'Évangile du Christ, mais aussi pour servir l'être humain dans sa globalité. Des chrétiens s'organisent pour aider les plus démunis à sortir de leur pauvreté. Ils nous invitent tous d'ailleurs à les rejoindre il importe que notre charité soit active et généreuse. Le Seigneur est là pour nous montrer le chemin. Le chemin des hommes et des femmes blessés, malades dans leur corps et dans leur âme. Le Seigneur nous invite à être tolérants envers le prochain pour qu'on soit capable de Dieu et fidèle à ses commandements. Chers amis, Dieu nous invite à un amour intelligent qui engage le cœur, l'âme et l'esprit. Un amour qui prend compte de tous les besoins, tant matériels que spirituels, des plus petits. L'amour auquel Jésus fait référence ici est l'amour de Dieu. Cet amour est loin d'être passif. Aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de tout son esprit, c'est choisir de répondre à Dieu comme Dieu choisit de nous aimer. Les sentiments et les émotions n'entrent pas dans l'équation de l'amour. L'amour se réfère à ce que l'on peut appeler la bonté de cœur. Ce n'est pas une émotion passive, mais une miséricorde active. Elle est marquée par la patience et la générosité. Aimer est un choix, pas un sentiment.